Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien Bah écoutez pour ma part ça va nickel On se retrouve aujourd'hui, déjà dès le lendemain je sais Mais voilà, et vraiment s'il vous plaît ne, ne croyez pas que je vais vous faire une vidéo tous les jours sur Planet Coaster Mais bon, j'avoue que là j'ai eu envie Donc je l'ai fait mais ne, ne prenez pas cette mauvaise habitude D'accord Mais j'espère que ça vous fait plaisir Bon, en tout cas on est là pour une nouvelle vidéo Un deuxième épisode sur Planet Coaster Eh, hey, magnifique tout ça hein. Magnifique, on va en parler Merci infiniment pour euh, vos premiers retours Sur vos commentaires, sur euh, ma première vidéo euh, De Planète Coaster Je retiens surtout Vos hum, astuces Notamment au niveau de la caméra Ça c'est vraiment un bonheur, je suis trop content Merci à Roros notamment, avant c'était comme ça J'étais dans la merde et en fait en appuyant sur T on peut faire ça et ça ça fait extrêmement plaisir donc, euh, donc voilà évidemment vos retours bah, j'en étais sûr je le savais hein. il y en a qui diraient que c'est pas réaliste etc qu'il y a des trucs alors les choses qui ne sont pas vraiment faisables ça par contre j'avoue euh, je vous l'accorde hein, je peux pas non plus tout savoir je ne sais pas qu'est-ce qui est faisable en vrai et qu'est-ce qui est pas faisable pour moi j'ai fait des choses euh, que, que j'ai bien aimées. Euh, néanmoins je suis d'accord aussi mais c'est ça aussi hein, la prise en main mais voilà vous m'avez un petit peu dit que euh, par endroit ça manquait de virage que c'était pas fluide etc j'ai essayé de faire un petit peu au, au mieux j'ai un petit peu amélioré, euh, et encore là ça se voit, mais j'ai un peu amélioré les, les virages ici. Mais j'ai pas plus travaillé que ça sur cet endroit, pour la simple et bonne raison que je me suis un petit peu amusé là-bas. Et j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai fait. Euh, si là j'ai rajouté des bâtiments, alors il m'a fallu du temps, encore une fois pour tout comprendre. Ça c'est des bâtiments qui sont préfaits, mais j'ai compris maintenant comment créer soi-même des bâtiments. Euh, J'avais peur que ce soit complexe, et en fait ça ne l'est pas... Tant que ça, alors il faut avoir de l'imagination Mais euh, donc je suis, assez, euh, je suis assez content Alors tout le monde démissionne, hein, vous inquiétez pas C'est exactement pour ça que je suis pas prêt de faire un mode carrière hein. C'est... Je... Ils sont pas contents Je leur ai mis des maisons de repos, regardez Les seuls qui sont contents, vraiment hein, C'est ceux qui font le ménage, eux ils sont contents Genre eux ils sont vraiment trop contents Mais les autres ils... Je sais pas, je leur donne plein de sous Ils s'en foutent là, ils sont en train de renverser les poubelles Frère, mais des thug life oh, Des thug life mon pote Donc bref, le mode bac à sable c'est pour moi Bref donc oui j'ai rajouté ces petits bâtiments ici Et puis euh, là un peu, de, un peu de déco Bon cela dit ceci est fait Ça c'est donc les euh, euh, Les bâtiments pour les, les employés Puisque j'en avais besoin notamment pour euh, pour que tout fonctionne tout simplement euh, Voilà qu'est ce que j'ai fait Dans un premier temps j'ai commencé bon tout bêtement Donc j'ai tout, euh, tout Relié à l'entrée Alors l'entrée on peut pas la déplacer Merci pour vos retours mais on, on peut pas euh, Malgré vos, vos astuces J'ai voulu la déplacer en sélectionnant machin et tout Tac Il y a rien à y faire Il y a rien à y faire pour la simple bonne raison que c'est vraiment verrouillé Je ne peux pas déverrouiller Donc euh, bon bah c'est pas grave j'ai laissé donc l'entrée là Et donc euh, j'ai fait une grande allée au début C'était très bizarre Parce qu'il y avait rien d'autre en fait Donc il y avait vraiment une grande allée qui allait jusque là bas donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis ce carrousel, magnifique, incroyable. C'est le premier truc que j'ai fait. Que je me suis amusé à faire. Les gens étaient super contents dès le début. Donc là évidemment j'ai rien fait. Tu rajoutes le carrousel et puis t'as rien d'autre à faire. Euh, juste j'ai rajouté du bois autour. J'ai rajouté plein de poubelles partout. J'ai fait une petite aire de pique-nique. Les gens ici ils sont trop contents. Alors là ils sont pas en train de consommer parce qu'ils ont pas envie visiblement, mais je vous assure qu'ils s'amusent à y aller. J'ai mis en face des distributeurs exprès. Donc là comme ça on s'arrase. Ça comme ça ils achètent tous Et ils peuvent aller sur l'air de pique-nique Là j'ai voulu aussi les rendre heureux, les employés Alors j'ai mis des agents de sécurité Donc j'ai mis aussi une maison d'employés ici Un peu à l'abri avec des arbres et tout Alors bon c'est pas, voilà, euh, c'est un peu vierge, hein, on est bien d'accord C'est un peu petit quoi Mais euh, c'était pour commencer Mais hé, hey, pas d'excuse pour démissionner hein. Ici on est bien traité hein. Donc voilà à quoi ça ressemble et ensuite j'ai fait cette attraction là Enfin j'ai fait J'ai placé cette attraction là Que j'ai customisée. Je vais avoir également besoin de vos retours Les visiteurs pensent que le prix pour Chopper's Creek est très attractif Ah là on parle de la dernière que je vais vous montrer après Donc tant mieux Ils sont très contents les visiteurs Ça faut le savoir Donc tous ceux qui disent ouais le parc est nul machin et tout Évidemment c'est pour rire hein, Y'a pas de souci. Mais vous avez, vous avez le droit de rien dire Parce que les gens sont contents Ça cette attraction je l'ai appelé le Green Hell Référence à ma bah, au jeu Green Hell Pour ceux qui connaissent Ceux qui ont suivi mon let's play du coup ambiance tropicale j'ai rajouté un petit peu de fumée par ci par là ça c'est ma petite fierté ouais, petite fumée. Euh, les cailloux, les bananiers les palmiers, j'ai rajouté des des algues je sais pas comment ça s'appelle ça, des lianes des palmiers, des gros cailloux, des rochers etc j'ai mis ambiance verte et noire genre verte l'amazonie quoi un petit d'eau et là ils sont heureux j'ai ajouté ce truc satellite aussi pour la déco parce que dans Grinelle bah, ça, fait... ça fait partie de l'ambiance Plusieurs employés ont démissionné, je vous emmerde. Je vous emmerde. Bon, les bénéfices mensuels, ça c'est... <rire> à cause du début, on n'en parlera pas. Hein. On n'est pas là pour, euh, pour parler de ça. Bref, donc euh, donc voilà. Là, j'ai besoin de vous parce que j'ai un problème. Vous voyez l'allée, vous voyez l'attraction, le... l'ambiance, enfin le, le, le, le, le sol, l'allée. Donc c'est une file d'attente. C'est l'allée noire présentant des flèches. Et en fait, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que le retour aussi le soit. Et je ne sais pas comment faire. Comment on fait Genre, là, on n'a pas le choix d'utiliser une allée. Et il a pas ce que, ce que je veux Donc si je veux faire fil d'attente et je veux mettre ça là Ça ne marche pas J'ai essayé hein, ça ne marche pas Et c'est trop chiant Hop là une nouvelle panne, c'est pas grave il y a le mécano qui, euh, qui est en chemin là Tu vas là le mécano D'ailleurs et pareil Donnez moi des astuces en commentaire Frérot Ok, c'est bon, il est là. Donnez-moi des astuces. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rendre plus fiable les euh, manèges Parce que j'en ai marre que ça crache là. Genre là, on n'est pas en mode carrière, on est en mode bac à sable, donc c'est pas un problème. Mais en fait, c'est chiant quoi. Genre, euh, c'est pas du tout amusant. Genre, euh, ok, je mets plein de mécaniciens partout sur la map. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte que ça tienne plus longtemps hein, Parce que j'ai pas souvenir qu'à Europa Park, euh, toutes les euh, 10 minutes, une attraction lâche par exemple, tu vois. Donc euh, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Donc voilà, comment faire pour que les manèges tiennent le coup Et est-ce qu'il y a moyen. D'avoir le même chemin de sortie Que le chemin d'aller C'est à dire que par exemple ici J'ai pu le faire parce que c'est le truc de base en bleu là Parce que ça c'est une C'est de base une allée Mais moi c'était une file d'attente qui m'intéressait Et pareil la file d'attente regardez Je peux mettre dans ce sens la file d'attente Tu vois Mais je peux pas au retour C'est le principe d'une file d'attente On est bien d'accord je sais bien Mais pardon mais j'aurais bien aimé avoir le même design quoi, ici tu vois Là j'aurais aimé que ce soit comme là Donc voilà je vous laisse me dire en commentaire Donc ambiance Green Hell et ça m'a inspiré pour faire Les bûches, cette attraction là Donc euh, on va faire un, un, petit, un petit tour On va attendre que les prochains bateaux reviennent On va faire un petit tour de manège Mais je suis assez, assez content, j'aime bien Vraiment j'insiste hein, pour ceux qui découvrent la chaîne Déjà soyez les bienvenus euh, ça fait trop plaisir, mais là c'est vraiment juste pour prendre en main le jeu, et à chaque fois j'en apprends tous les jours, hein, vous l'avez remarqué, euh, je, je découvre à chaque fois de nouvelles choses, et vous me faites découvrir des trucs, bon même si euh, en toute modestie, euh, j'ai découvert beaucoup de choses moi-même, et je suis content, mais, euh, mais donc voilà, là il n'y a rien de très sérieux, rien de très, voilà, c'est pas la peine de me crier dessus, bien au contraire, plusieurs boutiques n'ont pas de vendeurs, bah ouais, bah ils ont démissionné <rire> Ils sont chiants hein Bon allez trouve-toi Trouvez-vous des postes là J'en ai, ai marre là Je, je... Hop démerdez-vous Un acte de vandalisme Y'a pas assez de policiers là Sans déconner Bref je vais vous montrer Alors vous allez voir C'est un peu ambiance saloon Donc là aussi je suis content euh, Les bâtiments là C'est des bâtiments préfets Par contre ça, c'est moi qui ai fait, donc c'est nul. Hein. Je le sais, c'est nul. Après, euh, n'oubliez pas que c'est un parc d'attractions. Donc, il y a, de, dans les vrais parcs d'attractions, ils ne venez pas faire les puristes, à dire rien, rien, rien. Il y a aussi des trucs comme ça. Voilà, bon, j'ai copié-collé, mais c'est pour prendre en main et comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit Ah, d'accord, c'est comme ça qu'on fait des bâtiments. D'ailleurs, clin d'œil, Hôtel Green Hell, No Wahaha, donc ça veut dire pas d'indigène. Voilà, pour ceux qui connaissent Green Hell, vous avez la ref la forêt dans l'Amazonie. La, dans donc bien sûr là c'est euh, Far West, hein, mais euh, j'ai mélangé Far West avec euh, l'aventure Green Hell. On va faire un petit tour, et ben, tu sais quoi, on va rester sur cette vue là, comme ça on a le petit personnage devant nous, donc là on est à la deuxième place, et je suis trop content, vous m'en direz des nouvelles évidemment en commentaire, tout n'est pas parfait encore une fois, et puis voilà, il manque beaucoup de choses. Donc là on passe sous un petit euh, rocher, donc voilà, c'est là que j'ai découvert comment faire ce genre de tunnel, tout simplement. Là il y en a qui vont crier en disant hey, hein. <rire> Les palmiers un petit peu partout Ça j'aime beaucoup hein. C'est pas grand chose mais ça fait déjà beaucoup Et en fait ce que j'aime avec l'attraction à côté Le green Hell enfin comme moi je l'appelle en tout cas bien sûr Parce que je sais plus c'est quoi son vrai nom Mais c'est que du coup tout le long de l'attraction des bûches Et eh ben on va les voir là-haut là En train de souffrir, en train de crier et tout Et c'est trop bien Comme dans un vrai parc ou dans les Les, les fêtes foraines, bon moi je pense plutôt aux Par attraction du coup pour le coup mais j'aime trop quand t'es dans une attraction et que tu vois les autres d'une autre attraction. Je pense que vous aussi, mais j'adore ça moi. C'est, euh, ça m'excite. Voilà, les gens, les gens m'excitent. <rire> Première descente, on lève les mains, ouais. Paf. Ah oui, alors ça, il y avait un commentaire. J'ai rien contre toi, bien sûr. Hein. On a déjà, j'ai déjà répondu au commentaire, mais quelqu'un qui dit c'est pas terrible d'être mouillé dans un parc d'attractions. Alors là, j'ai pas compris. Je pense qu'on va pas dans les mêmes parcs d'attractions, quoi. Ou alors ceux qui croient euh, tout savoir ne sont jamais allés dans un d'attraction par Parce que pour le coup j'ai déjà fini tremper plus d'une fois dans tous les d'attractions. Par Volontairement, parfois involontairement Mais j'ai toujours terminé trempé Et même involontairement, hein, c'est à dire que même sans qu'on me prévienne quoi. Donc je sais pas Très bizarre En tout cas voilà petit décor, euh, petit décor far west Ah j'aime bien Bon là évidemment il faut s'imaginer qu'il y a d'autres trucs derrière hein. Le parc voilà il est pas Je sais même pas si je vais le finir le parc hein. Franchement très honnêtement J'ai oublié de vous dire il y a 5 bûches En permanence Avec euh, Intervalle de secondes 25 secondes je crois Donc dès que la première bûche part 25 secondes après il y a la deuxième bûche Et ça permet de voir les autres Nof. Et là ce qui, ce qui est très sympa c'est ce qui va arriver là Enfin, J'aime bien quoi J'aime bien, je pense que vous avez peut-être compris quelque chose Vous voyez les rails sortir de sous terre là-bas Pas enfin, les rails C'est pas vraiment des rails, enfin si là c'est des rails du coup Bref, là regardez, oh non c'est dommage Il a personne dans le green hell Là normalement tu les vois en l'air, c'est génial Oh je suis, ah c'est dommage Là c'est dommage, bon c'est pas grave Il y a des choses qui arrivent La grande descente Let's go Voilà Et en fait j'aime trop parce que ça m'a permis de m'entraîner à comprendre comment ça fonctionne pour creuser des trous et pour faire en sorte de pas se cogner la gueule tout simplement. De pouvoir agrandir les trous, de les gérer comme je veux, etc. Et d'ailleurs, pareil, si vous connaissez, si vous savez comment faire pour pouvoir passer à travers le sol, apparemment il y a un bouton pour faire ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça, ça m'intéresse. Comment faire pour passer à travers le sol plus facilement Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir. Donc ça fait 3 euh, questions dont j'attends euh, vos, vos retours Donc voilà pour, euh, pour les bûches Alors, vous n'avez pas le droit de dire que c'est nul Parce que moi, mes visiteurs sont contents D'accord Donc 1, euh, à un moment donné Les clients fidèles, c'est les premiers servis hein. Ils ont l'air heureux les, les bonhommes, hein. Regardez regardez-les Regarde, ils sont contents Il n'y en a pas un qui tire la gueule, hein, si je puis me permettre Si je puis me permettre, ils sont tous contents Euh... Attendez, est-ce qu'on peut changer de, de radeau Parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas fait attention... Ah dommage, là c'est le dernier ado. En fait, un truc que j'avais oublié de vous montrer, c'est que simplement là, au moment où on passe, t'as les autres qui descendent là. Voilà, donc c'est ultra stylé. Mais bon, malheureusement, j'avais tourné la tête à gauche tout à l'heure, donc on n'a pas pu voir ça. Et là, est-ce qu'on va voir l'attraction à côté Yes, regardez-les Ah putain, mauvais timing à chaque fois. À un moment donné, ils sont à l'arrêt. Voilà. Salut <rire> Bon bref, c'est génial, voilà, je suis un enfant, je suis content, je suis un gamin. Je pense que vous l'avez compris. On en a pour son argent, la file d'attente est vraiment quelconque. Bon, allez, c'est normal. Et file d'attente comme ça, c'est bonne nouvelle. Et alors pareil, hein, en commentaire, venez pas me dire... Euh, oh là là, euh... alors oui, si, je peux mettre plus de radeaux, hein. je peux mettre plus de bûches. Ça, je peux le faire. Mais venez pas me dire que c'est pas normal de voir une file d'attente aussi longue. Hein. Parce que clairement, elle est même pas longue, si je peux me permettre. Encore une fois... Euh... Dans la vraie vie en tout cas je suis déjà allé dans des parétractions, tu vois ce que je veux dire quoi À un moment donné euh, on était quand même sur une demi-heure d'attente même pour début à la con quoi, hein, si je peux me permettre hein. Dans un petit parétraction, euh, je vais pas citer le nom, mais tu vois ce que je veux dire. Donc euh, non, non, venez pas me dire que euh, ce n'est pas réaliste. Bref, euh, bah, j'attends vos, vos retours, j'ai hâte de voir un petit peu ce que, ce que vous en pensez évidemment Toujours dans la bienveillance, moi je suis voilà, je suis content, j'aime bien. Et puis euh, par contre, comme dit, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait 32 vidéos et, et encore moins tous les jours. Là c'est vraiment exceptionnel hein. Là, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Donc, euh, donc voilà. J'aime bien. C'est vraiment bien, Planet Coaster. Il y a vraiment moyen de faire des trucs de ouf. Euh, et d'ailleurs... <rire> eh bah ben, dégage. Il y a un qui te retient, Colette. Dégage. Euh... <rire> Le pire patron. Non, mais euh, juste un truc encore. Euh... Ah oui, non, mais juste pour dire que ben, c'est trop cool parce que... Je... Alors, c'est dommage, j'utilise plus de fond vert. Euh, quand je suis en facecam, je parle. J'utilise je plus de fond vert, mais c'est vrai que ça aurait Enfin, Planet Coaster, c'est super cool pour faire des, des décors 3D pour les fonds verts. Voilà, je tenais à vous donner l'astuce si jamais, euh, ceux qui veulent faire des décors 3D, Je. on peut utiliser Planet Coaster pour en faire. Voilà, je tenais à vous le dire. Bref, euh, bah voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, les petits commentaires qui font plaisir, vos retours, réponse à mes questions. Et puis, euh, à très très vite, à tantôt, voilà. Ciao!